Salut les amis, bon ben bah, voilà, euh, nous voilà, un vous en euh, rendez-vous quotidien euh, Donc pour cette euh, excellente euh, 124 mars, c'est ça Bon bah on va commencer par notre Protigité, un petit appel à l'aide comme d'habitude, euh, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, vos soutiens, vos encouragements, euh, vos remarques, vos critiques... Euh, euh, vos, voilà, tout ce que vous pouvez faire autour de TV Debout euh, qui nous encourage et qui nous permet de faire des choses un peu meilleures, un peu plus euh, dans les choses qui vous intéressent. Euh, donc TV Debout gmail.com, euh, aussi on prend des news. Là aujourd'hui j'ai une ramassée de news un peu courtes, hein, il reste juste euh, 7-8 news, donc euh, bon, je ne sais pas, peut-être parce que j'ai fait les news hier. Donc, euh, voilà. euh, Premier truc, euh, pensez à vous informer ailleurs. Il n'y a pas que TV Debout, évidemment, <rire> parce que sinon vous ne seriez pas hyper informé. Il y a aussi plein d'autres sources. Hein. Il y a les sources euh, du web, il y a les sources de Nuit il y a le blog, il y a la Gazette Debout qui est un excellent blog sur lequel vous allez vraiment pouvoir trouver des intéressants, passionnants sur les expériences des camarades à travers la France entière. Euh, vous allez trouver le Twitter, le Facebook de Nuit Debout, vous allez trouver Stream Debout allez trouver le mumble de Nuit Debout et vous allez trouver maintenant il y a le stream debout a aussi un mumble c'est à dire qu'il a aussi un serveur audio alors c'est encore sur les démarrages mais ça marche pas mal euh, donc il y a mumble.nuitdebout.fr pour le mumble euh, qui avait été lancé par Esteban, euh, on en avait parlé la dernière fois et puis il y a le mumble euh, des streamers euh, des stream debout des périscopeurs qui se trouvent donc sur euh, mumble.streamdebout.org euh, voilà, ta, ta, ta, ta, ta. on a fait à peu près le tour Aujourd'hui, belle journée euh, de, marche, euh, de marche de fierté euh, Avec eux, même, je crois, les antispécistes euh, de Nuit Debout Qui les ont rejoints et qui ont marché avec eux euh, Vous allez trouver aussi euh, pas mal de petites infos aujourd'hui J'ai pas mal de petits sujets à vous montrer euh, Donc bon, on va commencer, hein qu'est-ce que vous en pensez Alors, euh, petit tirage au sort vite fait, bien fait est-ce que vous auriez, franchement les amis, une news, un chiffre entre 1 et 8 s'il vous plaît Simon, Un chiffre entre 1 et 8 7. Alors, certes, c'est en fait euh, une démonstration de ce qui se passe à Marseille. Parce que figurez-vous que Marseille a lu la Gazette Debout et a lu l'article d'un de nos camarades et donc ils ont commencé à monter justement la ville archi-démocratique donc l'idée c'est de savoir faire soi-même les installations nécessaires à Nuit Debout, logistique cantine et des lieux d'abri pour pouvoir animer et encourager les débats et les discussions donc ben voilà, vous avez devant vous devant vos yeux éperlués vous avez ce, ce qui se passe là-bas Hop, je reviens, euh, alors 7, vous m'avez dit, ensuite, 5. Manuel Vass a été sifflé, le saviez-vous Alors, euh, j'ai même une petite vidéo pour vous, euh, alors hop, j'arrive, 30 secondes. Et hop. Madame la présidente de la région euh, Occitanie, chère Carole Delga, Monsieur le maire et président de Montpellier Méditerranée Métropole, cher Philippe Sorel, mesdames, messieurs, par l'attitude de certains, c'est pas contre moi que vous sifflez, vous sifflez contre cette belle inauguration, celle du tramway et de cette nouvelle ligne pour Montpellier. Il y a... Ah, ils m'ont foutu le bordel, ils m'ont demandé de faire des trucs, ça y est, je, je, je voilà, voilà. Non mais il suffit d'un rien, Simon, je suis désolé, il suffit d'un rien, moi je découvre hein, ce truc-là, hein, tu vois. Mais ouais, tout ça c'est des manips, il faut ne faut pas avoir genre une trois, trois quarts de seconde en, en moins, et comme j'ai que deux neurones qui se battent en duel. Bref, je vous ai montré euh, l'extrait de, de Valls qui se fait euh, siffler, donc dans le sud de la France. Euh, on, passe, euh, on passe à un deuxième sujet, les amis, donc... Euh, entre 1 et 3, euh, allez. Il n'y en a qu'un seul qui est sérieux dans l'histoire. Donc il y a Jean-François Copé, en fait, euh, qui a pensé qu'il était intelligent de, de réformer l'école. Parce que du coup, il a fait une innovation sérieuse. Et vraiment, euh, on sent qu'il y a un vrai un, un think tank derrière lui pour sortir cette idée-là. L'école est un lieu où doit commencer le lien avec la patrie, uniforme pour tous. « Levé du drapeau, chant de la Marseillaise ». Voilà, bravo. Franchement, Jean-François Copé, on sent qu'avec ça, on est parti pour l'an 2000. Ah, merde L'an 2000, on y est déjà. Bon, bah voilà. Bah Écoute, bon, bon, bon courage hein, pour les gens. 6. Euh, Un peu d'humour, les amis. Un peu d'humour. Alors, j'ai quelques images là que j'ai grappillées sur euh, l'incroyable Internet. Euh, bah, je vais vous montrer ça. Hop Regardez-moi ça, cest il pas joli Ah bah c'est des petits dessins, hein. c'est juste pour euh, l'ambiance quoi. Voilà. Donc et voilà, effectivement, il y, euh, y a des gens qui ont de l'humour. N'est-il pas Alors, euh, hop, 6, c'est fait. Un peu d'humour, ça fait du bien. Allez, ensuite. La 8. Euh, tiens, saviez-vous, parce qu'il y a des nuits debout à travers toute la France. La nuit Debout euh, est peut-être en train de se transformer. Ce n'est pas seulement une, une occupation, mais c'est aussi des méthodes d'action. Donc, euh, je vais vous montrer euh, ce qui s'est passé à, à Vannes. Puisque à, à Vannes, il y a eu euh, une, une manifestation en faveur des migrants. Et euh, ce qui est plutôt euh, une bonne, une excellente initiative. Et donc, euh, ils ont montré ça... Euh, euh, ils ont montré, ils ont fait ça, ça, voilà. Bon, ça a été déjà fait sur les plages en Italie, ça a été fait sur les plages en Grèce, euh, sur pas mal de plages, mais c'est voilà, pour rappeler que pendant que nous, on décide de refuser d'accueillir des migrants, eh ben, ils meurent, c'est tout, ils meurent, quoi. C'est des familles qui meurent, c'est des enfants, c'est des femmes, c'est des adultes, c'est des, des gens qui ne sont pas là pour être terroristes, c'est juste qu'ils partent de leur pays parce qu'ils ont peur et qu'on ne peut pas se permettre simplement de dire, bah, vous ne venez pas parce que... Bah nous on a plus peur. Euh, euh, non, on n'a pas plus peur. On a peur d'une image fantas fantasmagorique de, euh, de la, du terrorisme. Je sais pas trop quoi Enfin bref, il n'y a absolument aucune raison pour laquelle on devrait euh, on devrait refuser d'accueillir les migrants. Mais bon, c'est euh, c'est un blocage. Euh, voilà, c'est pas très euh, c'est juste pas humain. Euh, alors, 8, c'est fait, les amis. Est-ce que vous avez une autre... Donc, c'est soit 1, soit 2, soit 4. Soit 1, soit 2, soit 4. Soit 1, soit 2, soit 4. 4. Ah, ça, vous allez adorer. Il y a eu une occupation d'une tour à Valence, enfin, la tour de Crest. On me l'a appris aujourd'hui, enfin, à instant en fait. Je n'étais pas du tout au courant. Et donc, il euh, y, y a un appel à soutien. Euh, donc, je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit c'est uh, assez exceptionnel, hein? Dear British friends, you will vote on June 23rd to decide if you leave or remain in the European Union. A decision that will be essential for both our nations for many years ahead. This is why I found it useful to speak to you. I can already hear the stockism another French politician who wants to give us lessons from the height of his arrogance. Be reassured, it's not the case. I'm not here to tell you that the seven plagues of Egypt will befall you if you leave the EU, that your economy will be devastated, that the city of London will be in ashes, or so that your nation will be marginalized. Whatever happens, you are a great people, a great nation, and you will stay. If I speak to you, it's not to scare you, but with affection and interest. Just to say simply and sincerely how it is desirable that you stay with us. I've always been inspired by British political and intellectual life. My political motto is a quote from I I'm conservative to preserve all that is good, a radical to remove all that is bad. In conclusion, let me quote a great architect of Franco-British friendship, Talejon. Yes and no words all the shortest and the easiest to pronounce, but those that require the most consideration. Keep this in mind for June the 23rd. Long live to the Franco-British friendship. Vive la France and God save the Queen. Ils vont regretter de nous avoir traités comme des salariens. Donc super vidéo, c'est totalement facile, je crois que la thème, là il est vraiment énorme, vous n'avez pas oublié de lire les sous-titres, Donc voilà, c'est Tour de Crest occupé, et c'est cet appel... Là, je soutiens, euh, de la vie. Entre 1 et deux, vous -vous, oui, quoi, les amis Deux, Aller. Alors, deux, vous dire sur le que de c'était la la, la, la, la la du Travail, Donc, trois pour vous montrer un peu ce qui s'est passé, donc, lors de l'occupation de la Bourse du Travail. Donc, ça avait commencé, en fait, une manifestation, pendant euh, à, à l'extérieur, avec sim, uh, un this... accueil euh, assez sérieux. Paris, debout, soulève-toi Paris, debout, soulève-toi Bon, ils ont un peu du mal à être en cœur avec euh, la, bon travail, Paris, debout, voilà, ça, la Bourse du Travail, mais vous avez compris l'idée. Exceptionnel, n'est-ce pas. Voilà, ça, c'était la Bourse du Travail ce mardi. Et donc, ils étaient coincés à l'extérieur avec un, les CRS qui bloquaient, mais... L'intérieur, l'ambiance était forte, comme vous avez pu la constater à l'instant. Donc, euh, autre news, c'était la dernière donc, euh, c'est les abattoirs. Euh, les abattoirs, parce que vous êtes au courant de la vidéo euh, qui a été euh, diffusée un peu partout de L214 sur la méthode euh, sur les méthodes de, de, de, de, de tuerie, d'assassinat euh, de violente pour, euh, pour euh, produire la viande que nous mangeons tous les jours. Euh, au-delà même simplement d'être humain ou inhumain, hein, ce n'est pas la question, c'est la question d'avoir un certain un minimum de, de dignité. Hein. Donc euh, là, clairement, euh, vous avez pu voir que euh, ce qui se passe, là, c'était euh, absolument... Euh, euh, euh, c'est là où l'être humain ne parle même pas de bestialité, parce que les bestiaux, eux-mêmes, ne feraient pas ce genre de choses. Donc c'est tout sens humain, c'est de la folie à l'état pur. Et donc pour manifester, pour protester contre ce phénomène, ils ont décidé d'aller faire des nuits debout. Et donc il y a près de 25 abattoirs qui ont vu débarquer devant leur portail, euh, ni moins, rien moins que des nuits debout. Et euh, voilà, à travers toute la France. Donc c'est assez exceptionnel, vous trouvez pas Moi, je trouve ça assez génial. Ça veut vraiment dire que L'idée de Nuit debout, ce n'est pas simplement une occupation de place, ce n'est pas simplement la lutte contre la loi travail. C'est une méthodologie, c'est une, voilà, une méthode de dialogue, de parole et de euh, partage d'action. Euh, voilà. Donc euh, comme euh, à Vannes euh, avec les migrants, comme euh, euh, à Valence avec l'occupation de la Tour de Crest, c'est l'utilisation massive de vidéos, etc., etc. Donc je vous encourage vivement à reproduire ce genre de choses parce que bah, voilà, je trouve que c'est assez exceptionnel.